toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de décembre, il y a une grande nouveauté, bon nous sommes bien évidemment en période sagittaire, c'est-à-dire que la conjoncture est, est face à vous. Mais je ne veux pas vous parler de cette conjoncture-là, je vais vous parler du maître du Sagittaire, c'est-à-dire Jupiter qui s'est opposé à vous toute l'année, hein, vous apportant divers bonheurs et diverses tracasseries aussi. Jupiter donc rentre le 2 décembre en Capricorne, elle quitte le Sagittaire, la planète, pour rentrer chez le très sérieux Capricorne qui est géré par Saturne, donc on peut dire que jupiter va être saturnisé, c'est-à-dire que tout le, le côté euh, expansif hein, de jupiter, amplificateur, va être très contrôlé par, euh, par le fait que même d'être en capricorne. Alors pour vous le capricorne c'est un secteur d'argent, alors donc, hein, on peut dire que vous allez être obligé de contrôler vos dépenses, de contrôler votre budget, de, de rester très sérieux dans ce domaine, vous ne pourrez pas faire autrement. Euh, je pense que peut-être vous avez euh, acheté ou que vous allez acheter un bien et que évidemment euh, il y aura des remboursements à faire, ou alors vous allez devoir emprunter de l'argent, ça va être un problème. Euh, bon, disons que vous savez avec Jupiter, il y a des tracasseries, hein, ça, il n'y a pas de problème. Euh, il y a à la fois des, des bonnes choses, parce que c'est une bonne planète, euh, dans la mesure où elle amplifie tout ce qui est positif, mais elle amplifie aussi le ce qui est moins positif, hein, on le sait. Donc le positif, ça peut être que vous allez éventuellement euh, toucher un héritage, Hein? Euh, c'est l'année des héritages pour certains Gémeaux, ou alors que euh, bon, vous allez faire des bonus dans, dans, dans vos affaires, ça c'est aussi possible. C'est possible que vous ayez une donation, euh, que vos parents vous fassent une donation, ou que vous-même fassiez une donation à vos enfants, hein? ça n'est pas impossible. Mais du côté euh, des tracasseries, euh, c'est vraiment, il faudra peut-être vous serrer la ceinture, ou alors vous aurez euh, les aspects de Jupiter, ça dure à peu près une quinzaine, euh, trois semaines, vous, devez, vous aurez peut-être un petit souci avec l'administration, le fisc, euh, ou euh, les problèmes de TVA et tout ça. Dans le domaine euh, de la vie quotidienne, du travail, des échanges, des rendez-vous, etc., vous serez plutôt pas mal servi hein, puisque mercure va rentrer en sagittaire euh, le 9. Et euh, bien évidemment, en sagittaire, elle sera opposée à vous. Mais c'est une bonne opposition parce que disons que ça ouvre des perspectives, euh, discussions, euh, euh, négociations, rendez-vous, euh, ça se fera dans un, un climat euh, de consensus, de conciliation. Vous vous mettrez d'accord hein, euh, avec vos interlocuteurs, et certains pourraient même euh, signer un contrat, euh, un accord, euh, une promesse de quelque chose. Euh, disons que euh, ce sera euh, cette, euh, ce passage de Mercure en Sagittaire devrait être positif pour la plupart d'entre vous. Dans certains cas, il faudra faire attention parce que vous pourriez avoir affaire à des menteurs, à des escrocs, à, à des personnes qui seront pas claires, pas nettes. Donc, euh, bon, soyez juste un petit peu vigilant de ce côté-là et euh, vous-même euh, surveillez ce que vous direz parce que Parfois, certaines de vos paroles pourraient être mal interprétées, hein, euh, surtout la, la semaine du 16. Mais euh, bon, si vous êtes, si vous êtes prudent, si vous, ne, euh, si vous ne vous laissez pas déborder, eh bien il n'y aura, aura pas de problème. Euh, il est possible aussi avec ce mercure en sagittaire que vous ayez un choix à faire mais vraiment pas un choix très important, le, le truc, c'est que vous aurez très certainement euh, que vous hésiterez. Alors bon, je vous conseille quand même de de vous faire votre opinion vous-même, hein, surtout encore une fois la semaine du 16 où vous risquez d'être influencé. Donc essayez, euh, si vous avez un choix donc à faire ou une décision à prendre, de vous faire votre propre opinion, euh, de, de, de faire votre choix par vous-même et non en demandant conseil à droite et à gauche. Et pour vos amours, que va-t-il se passer Eh hein? euh, bien, regardons ce que fait Vénus. Et Vénus, elle va être en Capricorne jusqu'au 20 décembre. Alors c'est pas son meilleur séjour, hein, le Capricorne, parce que euh, comme je l'ai dit tout à l'heure pour euh, Jupiter, eh ben, elle est sous la domination de Saturne, donc elle ne peut pas s'emballer, elle ne peut pas se passionner, enfin bon, si elle peut se passionner, mais euh, de manière un petit peu, vous euh, voyez, le, le, le feu sous la glace comme on dit. Hein. Donc vous, c'est pas trop dans votre nature, donc je pense que que vous voulez, que vous vous laisserez aller avec cette Vénus en, en Capricorne, je pense que vous allez contrôler au contraire euh, vos sentiments, ce qui n'est pas tout à fait dans vos habitudes, mais euh, peut-être que vous y serez euh, obligé, hein, je ne sais pour quelle raison, peut-être parce que euh, vous, vous tomberez sur quelqu'un dont vous comprendrez très vite que ce n'est pas euh, quelqu'un pour vous, ou alors vous tomberez sur quelqu'un qui n'est pas libre, ou alors, encore, si vous êtes en couple, il est très possible que votre partenaire se montre soudain un petit peu jaloux et possessif, et que bon, vous ne sachiez pas trop comment réagir hein, à, ce, à cela. Euh, moi je pense que la meilleure des réactions face à un partenaire jaloux, c'est de faire de l'humour, d'essayer de dédramatiser. Hein? Parce qu'avec le Capricorne, on a tendance à dramatiser. C'est là tout le problème. Donc, à la moindre échauffourée, si vous sentez que l'autre euh, va tomber un petit peu euh, dans le travers du doute, du soupçon, de l'incertitude, vous vous en sortez avec un bon mot, avec euh, quelque chose, des mots un petit peu ironiques aussi. Vous voyez euh, vous mettez les choses à un autre niveau qu'à celui du drame, hein, tout simplement. Et euh, partant de là, eh bien euh, je pense que ça coupera euh, tout, toute tentative euh, d'aller plus loin. Après le 20, Vénus sera en Verseau et là elle sera extrêmement bien placée euh, par rapport à votre signe, et euh, donc euh, vous pourrez euh, passer des fêtes, euh, peut-être ailleurs, euh, peut-être euh, que vous allez faire quelque chose d'inédit par rapport à ce que vous faites tous les ans, mais en tout cas Vénus en verso, elle vous dit de, de mettre du piment, de ne pas faire les choses comme d'habitude. On en vient à vos activités, c'est-à-dire à Mars, hein, votre planète d'énergie. Et Mars précisément se trouve dans votre secteur du travail, hein, elle se trouve en Scorpion, et elle va y rester tout le mois. Elle va traverser, bon elle a déjà traversé une partie du premier décan, donc euh, eux ils sont tranquilles, mais euh, le deuxième et le troisième décan vont avoir affaire à Mars. Bon, on, on, on sait que Mar rien n'est jamais dramatique avec Mars, hein. vous pouvez avoir des contrariétés tout au plus, hein, des petits obstacles, mais jamais rien de la nature de Saturne, euh, par exemple. Donc ce Mars en Scorpion dans votre secteur du travail, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous allez avoir plus de boulot que d'habitude, hein, tout simplement, ou que euh, euh, vous allez faire des heures supplémentaires, ou alors que vous ne serez pas très bien organisé dans votre boulot et que bon, vous serez un petit peu débordé par moment. Alors que faire face à de telles circonstances? Euh, qui n'ont rien de dramatique, hein, euh, ben la meilleure des choses à faire, c'est de vous faire un agenda, de, de vous organiser, de faire les choses les unes après les autres, de ne pas essayer, comme le font beaucoup de Gémeaux, de tout faire en même temps pour euh, euh, que ce soit vite fait bien fait. Non, là c'est pas possible, euh, ce Mars en Scorpion est, est, est ralenti par le fait qu'il est euh, chez euh, chez pluton, hein, euh, donc il faut approfondir les choses, ne pas rester à la surface, ce que le gémeaux a aussi tendance à faire. Donc évidemment, ça va vous prendre, les choses vont vous prendre plus de temps, mais elles seront mieux faites hein, et d'ailleurs euh, vous y prendrez peut-être goût parce que certains vont développer une forme de perfectionnisme qui n'est pas non plus euh, euh, dans votre euh, ADN, sauf si vous êtes ascendant vierge. Hein. Mais bon, il euh, n'y a que euh, les ascendants vierges qui ont ce côté euh, extrêmement perfectionniste, là ce sera vraiment des circonstances hein, qui vous rendront un petit peu perfectionniste, mais je vous dis, c'est pas un mal.